Yo YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo énorme Le reveal de la nouvelle map de Warzone C'est juste le truc qui me hype le plus, vous savez que Warzone c'est mon bébé, c'est mon coup de cœur, c'est le, le jeu que je kiffe. Et c'est vrai que Verdance, on commence un peu à en avoir marre, ça va bientôt faire deux ans. Et là, ils annoncent une nouvelle map, je l'ai pas regardée, on va la découvrir ensemble. C'est ouf. On m'amène I'm Amos Hodge, Associate Creative Director at Raven Software. Okay. With the launch of Vanguard, we want to ensure that the feel bon, and lui. character of the game extends beyond the player experience in Call of Duty Wars though. I'm pleased to announce that there's a brand new Warzone map coming this year shortly after the launch of Vanguard, and we are going to the Pacific, featuring an entirely new play space complete with all new points of interest. Wow. Players will get to traverse the lush landscapes wow. of the island. And make Elle est their a variety of extremely cool locations while battling the friends and de Our goal was to create a fresh new experience for Call of Duty players by breaking out of the war-torned okay. world of Verdance to create an atmosphere that is vibrant, alive, and it really opens the doors to how we can Whoa. craft the narratives and events. As far as visuals and technology, Warzone Pacific will share the same tech and engine as Call of Duty Vanguard. This allows for seamless weapon integration and play balance, fully optimized crossplay, cross-progression, okay. and cross-gen support will be enabled ouais. so that you can play with your friends ah, across platforms au mieux, hein. and optimization and generations of consoles. But most importantly, we want to ensure that Warzone Pacific will be the best experience it can be. We will be launching with a multifaceted new anti-cheat system that will be rolled out with the new experience goes live later this year. We're putting it through the final paces and testing. day one when the new war experience releases. Our teams have worked hard on this and much more and we'll continue to do so. We know how much it means to everyone. so we really be ouf. continuing to offer a massive calendar of free post-launch content featuring new modes, playlists, limited time events, and seasonal events. As well as community celebrations and much more. Let's go We look forward to playing with all of you wow. later this year when the Pacific wow, officially wow, comes online. Wow, wow, wow, wow, wow. So much... La hype réelle La hype réelle, les gars je, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un truc de ouf Moi, je suis trop content. On va, on va repasser sur les points. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis content. Je vous, on repart cela. On a l'impression, c'est une petite île ou quoi, ça fera exactement la même taille que Verdansk. Exactement la même taille, les gars. Ça, je vais vous le dire après, parce qu'on euh, l'a remarqué. Je l'avais vu sur un leak, mais je pensais pas que ce serait réel. Les gars, regardez tous les dénivelés, tous les, tous les délires pour avancer. En fait, plus il y a de dénivelés, plus tu... Alors... Les tops sont évidemment des top campeurs, mais plus tu peux progresser facilement. Et, euh, et ça aidera les gens pour le, pour le gameplay. C'est une idée de map super intéressante. Ça me rappelle une petite map de... Il y a deux maps qui ça me rappellent. Ring of Elysium et pour les joueurs PUBG. Ça vous, ça vous rappellera évidemment un, un petit Erangel croisé avec Miramar. Ouais, C'est bâtiment classique Miramar. C'est euh, incroyable. Je suis, je suis trop trop trop trop hype voilà en fait c'est euh... apparemment il y aura du décor interactif c'est à dire que les arbres vont bouger selon le vent ça va faire du bruit les, les, font les fontaines pareil tu vois, ça va vraiment être un délire un délire de ouf je, je suis hyper hyper hype c'est euh... là qu'on peut le voir sur cette image bah, en fait je pense que le prochain event Call of Duty ça va être la destruction de, de Verdansk. On va, se faire, on va se recevoir full missile, etc. Verdansk va entièrement être rasé. Peut-être qu'on va se déplacer en bateau sur cette île, qui sera le, le nouveau euh, Verdansk, le Pacifique, comme ils appellent, Warzone Pacifique. Honnêtement, je, je pense qu'il y a un truc de ouf qui est en train d'arriver. Et que ça va redonner du peps à Warzone. J'y crois vraiment. Je, je pense pas être naïf sur ce coup-là, j'y crois vraiment. Et l'autre bonne nouvelle qui arrive avec ce coup de marteau, c'est l'anti-shit. L'anti-shit qui ENFIN va arriver avec, du coup, bé, ce, ce Verdansk... Euh, ce Verdansk... Ce Warzone pacifique. Ça va être un délire, ça, ça va être génial. Le seul truc... Euh, je suis très, très pratique. Les palmiers, c'est un corps plutôt fin. Ce qui veut dire que quand on va prendre la cover derrière un palmier, il y a les trois quarts de notre corps qui vont dépasser. Bon, voilà, c'était le, le, le petit euh, la petite analyse rapide. Mais, euh, un truc est sûr, je suis extrêmement hype de ce qui arrive. Apparemment, ils comptent mettre de nouveaux modes de jeu, de nouvelles playlists, des events limités, des events par saison. Euh, pour le moment, on a eu des events par saison. On n'a pas vraiment eu limité était vraiment chouette, dont, hein, des limités qui étaient vraiment chouettes, dont des, des events qui sont marquants. Moi, je me souviens de l'événement Halloween qui était, qui était génialissime. Et sinon c'est vrai que j'ai pas de souvenir de ça Donc euh, c'est vrai que s'ils peuvent un peu plus s'occuper du jeu Ça pourrait vraiment être extrêmement, extrêmement intéressant Je rappelle, euh, vous m'avez demandé mon avis Pas mal de, pas mal de fois sur le, sur le Vanguard qui est arrivé, etc euh, Honnêtement, je l'ai essayé Vanguard il est, il est top Quand tu aimes le multijoueur, il est top Le truc c'est que je n'aime pas le multijoueur les gars je, je suis un joueur de BR Je suis pas très fan des petites maps euh, où ça, ça joue comme ça. C'est pour ça que l'annonce de Warzone Pacific me hype immensément. Vanguard m'intéressait surtout par rapport à voir toutes les armes qu'il allait y avoir, qui allaient être incluses dans le nouveau Warzone. Vous allez voir que les armes Vanguard, les gars, c'est monstrueux. Déjà, leur puissance est folle. Et surtout, il y a 10 accessoires, les gars. Il y en a 10. Pour moi, plus il y a d'accessoires, plus c'est l'enfer. Parce que les, les méta peuvent être infinis. Déjà, euh, 5 accessoires qu'on en a actuellement, c'est euh, beaucoup. 10, je ne saisis pas trop l'intérêt. Mais on va partir là-dessus, donc euh, à voir ce que ça va donner. cas, les Ultras, j'espère que ce, ce petit reveal de la nouvelle map de Warzone vous aura fait plaisir. Moi, je ne suis pas extrêmement habitué à tourner des vidéos en off. Mais je trouvais que celle-là, est passé vraiment bien parce que le sujet m'aille vraiment... Je fais des bisous, prenez soin de vous, pensez à liker, commenter, le référencement c'est important. Et sur ce...